Salut les hérolistes, et on se retrouve pour un nouveau RPG A Day 2017 Question numéro 9 Quel jeu est adapté pour des parties sur 10 sessions environ euh, En numéro 1 je, je parlerai probablement de Vampire. Vampire qui est un jeu avec un univers très complet euh, un background très fouillé euh, à explorer donc sur 10 sessions euh, je pense que c'est pas mal pour pouvoir faire le tour d'un univers sans non plus y passer euh, sa vie euh, ça permet de voir différentes situations, différents types de scénarios et d'interaction avec les PNJ. Euh, au même niveau, euh, Shadowrun, qui est un jeu beaucoup plus action, mais pareil, un univers très complet, très fouillé, très approfondi par les suppléments, euh, avec beaucoup de choses à explorer euh, chez les méga Megacorpos, euh, dans, les, dans les différentes affaires qui peuvent avoir lieu et différentes missions qu'ils peuvent avoir à remplir. Euh, je pense que Shadowrun aussi. Et d'autre part, mais avec un petit peu moins de certitude, je pensais à Pretoria Prima, euh, auquel je n'ai joué qu'une seule fois, mais j'ai lu, lu le livre de base, je, je, je, je l'ai acquis en fait après la partie. Euh, et donc Pretoria Prima, euh, qui, est, qui est un jeu d'espions hein, à la romantique, euh, qui maintiennent le pouvoir euh, de Rome euh, sur toute l'Europe, euh, euh, donc dans les ombres, hein, c'est une cellule secrète. Euh, c'est un jeu qui pareil je, je pense pourrait tout à fait euh, être, être correct pour 10 sessions permettant de, de, voilà, de, de goûter un petit peu à tout l'univers, d'essayer différents types de missions euh, et d'en ressortir avec une expérience assez enrichissante voilà pour la neuvième question RPG Day 2017 merci de l'avoir regardé, pouce vers le haut, partage ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait on se retrouve très bientôt, ciao les gars.